Salut à tous et bienvenue sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, je vais mettre cette vidéo sur les deux chaînes, c'est pas une vidéo montée ni rien, c'est juste un petit message euh, personnel pour vous tenir informé en fait pourquoi euh, les deux chaînes sont inactives depuis un peu plus d'un mois. Euh, C'est vrai que sur les réseaux sociaux et sur notre site, euh, l'actualité est en continu et est alimentée. Et encore un grand merci aux équipes de Rockstar Mag et de Naughty Dog Mag. Vous le savez, je ne suis pas seul. On est une équipe sur les deux sites. On est une dizaine de personnes sur les deux sites à gérer l'actualité euh, au niveau de l'écrire. Mais c'est vrai que pour ce qui est des vidéos, pour ce qui est des lives, etc., je suis le seul à gérer euh, les deux chaînes, Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Et euh, là, depuis un peu plus d'un mois maintenant, euh, c'est à l'arrêt. Euh, et donc, en fait, j'ai prévenu euh, sur mes réseaux privés, euh, que vous découvrez en description de la vidéo, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, Instagram, Twitch, etc., euh, tout simplement parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a pour habitude de parler de, de, de sa vie privée. Euh, mais on va dire que je, je vis une année 2022 assez compliquée euh, au niveau personnel, euh, familial, et, euh, et, et donc voilà, et en fait il se trouve, pour être totalement transparent, puisque je l'ai dit tout le temps sur Twitter, euh, il se trouve que je viens de perdre deux amis très chers, en l'espace de deux mois, euh, mon, le deuxième ami est décédé il euh, n'y a, y a, y a même pas un mois. Euh, et donc du coup, en fait, on va dire que ça a été un peu le, la goutte de trop, où ça a été un peu compliqué euh, pour mes proches, pour mes parents, pour ma famille, pour moi, puisque c'est des amis proches. Donc euh, tout mon cercle familial a été touché. Et là, depuis maintenant un mois, j'ai quelques petits soucis de santé. Euh, donc c'est pas non plus dramatique mais c'est des soucis, euh, voilà, je, je, ce week-end j'étais au Téléthon Gaming euh, vous avez pu le voir qu'en live c'est un peu compliqué, j'ai je, je, je, une bronchite en fait qui s'est infectée et qui dure maintenant depuis un mois et le problème c'est que euh, ça me fatigue énormément vous savez que j'ai l'habitude de faire des vidéos des fois à 2, 3h, heures, 4h heures du matin que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup et tout mais là en fait on va dire que depuis un mois euh, bah, je suis euh, épuisé donc je vais devoir faire quelques petits examens supplémentaires donc c'est pour ça en fait que depuis un mois entre le moral qui n'était pas très là et euh, les soucis de santé, j'ai dû malheureusement euh, m'éloigner des, des, de, de tout cela, de mon travail, de mon travail, euh, de mon travail, euh, travail, travail, mais aussi de Rockstar Magnetic de Mag qui n'est pas mon travail, hein, ça je le rappelle encore une fois. Euh, c'est pour ça que malheureusement il n'y a pas eu euh, trop de vidéos, qu'il n'y a pas eu tout ça. Ce week-end, euh, vous m'avez vu au Téléthon Gaming, c'est un événement caritatif auquel je m'étais engagé depuis plusieurs mois, donc euh, moi ça me tenait à cœur de respecter cela. Euh, surtout que voilà, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis pas mal d'années, vous savez que je suis très très attaché à tout ce qui est euh, les événements caritatifs, à, à donner de mon temps, de ma personne, etc. Donc là voilà. J'ai longtemps hésité à y aller, euh, parce que bah, là encore, moralement, c'était pas ça, et surtout physiquement. Et, et vous allez voir, on a fait un marathon GTA 4, euh, beaucoup sont venus, sont venus euh, sur, sur le live, euh, c'est sur ma chaîne Twitch perso que je viens juste de lancer. Euh, pareil, tout est dans, les, dans la description de la vidéo, et je vais mettre les replays sur Rockstar Ming et vous verrez que c'était un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, voilà, sur, sur les 30 heures de live, je n'ai pu, pu en faire que, que 18, je crois, J'ai pas pu tenir les 30 heures, parce que euh, bah, physiquement, c'était compliqué. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous abandonner comme ça. Euh... C'est <coughs> pas voulu. Et c'est pas que sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, hein, c'est même, comme je le dis, au niveau de mon taf, euh, j'ai pris beaucoup de distance parce que je, je pouvais pas. Euh, sur ma chaîne perso, là on arrive à fin décembre, c'est le moment des Game Awards et tout, tous les ans il y a la vidéo des Game Awards, là je l'ai pas fait et tout, je, je, voilà. Sur mes réseaux euh, TikTok, Instagram, enfin pareil, de partout, euh, j'ai lancé ma chaîne Twitch depuis quelques temps, mais je faisais pas de let's play, je faisais uniquement des émissions de divertissement, ben, c'est pareil, ça fait deux mois qu'il y a plus. Parce que voilà, moralement, psychologiquement et au niveau de la santé, ça allait pas. Euh, donc voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de, de, de parler de ma vie privée. Euh, je suis quelqu'un qui est très discret là-dessus parce que j'estime que si vous me suivez, c'est pour que je vous donne de l'actualité, pour que je vous divertisse, pas pour que je vous déprime. Mais là, en fait, c'est un peu nécessaire parce que voilà, j'ai déjà vu des messages un peu de gens qui disaient que c'était pas sérieux, que je donnais plus de nouvelles, que la chaîne était abandonnée. Non, pas du tout. C'est pas par plaisir que je fais ça. Alors j'ai envie aussi de vous dire que d'une part, euh, je vous dois rien non plus. Hein. Et quand je. moi, mais aussi tous les créateurs de contenu. Youtube etc c'est gratuit donc en fait on n'a pas de contrat on vous doit rien donc attention aux, aux, aux choses que vous pouvez dire parce que justement derrière en fait on reste des, des êtres humains on n'est pas des robots comme ça euh, euh, qui font des vidéos euh. non on est des êtres humains avec euh, des sentiments des émotions mais aussi des, des vies privées et avec des fois des vies qui ne sont pas toujours très drôles. Euh, donc voilà donc non il n'y a pas d'abandon il n'y a pas de tout ça c'est juste que malheureusement là j'en suis vraiment arrivé à un point où je ne pouvais plus autant au niveau physiquement que psychologique euh, ce week-end au Téléthon Je vous cache pas que ça m'a fait énormément du bien D'une part de revoir du monde D'autre part de refaire des éléments caritatifs Mais aussi comme je disais, j'ai lancé ma chaîne Twitch depuis quelques temps Mais là c'est la première fois que je faisais un let's play et j'avais toujours un petit peu peur, je me suis dit, je sais faire de l'animation, j'ai déjà animé des émissions, j'ai déjà animé des, des talk-shows, j'ai déjà animé des éléments caritatifs, je sais faire du divertissement, je sais faire des vidéos YouTube, je sais faire des articles, etc., je suis journaliste, mais est-ce que je suis streamer Non. Et j'avais vraiment très peur, et ce n'était pas prévu, parce qu'à la base, je devais faire juste une animation sur la chaîne Women in Games. Et en fait, il y a un, un slot, euh, un, un PC qui s'est libéré, parce qu'à cause des grèves, il y a un streamer qui n'a pas pu venir, et on m'a demandé de le prendre, et au début, je n'ai pas voulu, puis je me suis lancé sur un coup de tête. J'ai fabriqué un petit setup en une heure, c'était très bancal, c'était à la bonne franquette, vous allez voir, vous verrez les, les replays, mais ça a tenu et en fait ça a beaucoup plu, apparemment bah, les gens ont beaucoup apprécié ma façon de streamer, etc., d'interagir avec vous, donc ça m'a motivé aussi à me lancer et tout, donc moralement ça donne un peu du baume au cœur, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de finir le marathon, GTA 4 malheureusement, parce que bah, voilà, je, physiquement ça ne suivait pas, mais euh, je vais proposer les replays. Euh, que vous pouvez suivre et euh, le programme des prochains jours c'est que je vais essayer de revenir déjà je vais essayer de me rétablir totalement mais revenir à la fois sur Naughty Dog Mag et sur Rockstar Mag alors sur Rockstar Mag c'est pareil il y en a deux trois qui ont râlé des abonnés mais parce que sur les mises à jour mais pour moi on n'a pas d'infos sur les mises à jour on a que des rumeurs et encore des rumeurs on, a, on sait juste qu'il y a un nouveau personnage qui va arriver dans une mise à jour c'est tout donc encore c'est surtout sur Naughty Dog Mag qu'on a loupé l'actualité avec le week-end à Sao Paulo et tout mais quoi qu'il arrive je vais faire une vidéo récap sur Rockstar Mag des dernières actualités qu'il y a eu sur GTA Online et pas que. Une vidéo récap autour des dernières actualités Naughty Dog, des dernières actualités Rockstar. Je vais faire les vidéos que vous m'avez demandé sur mes attentes de GTA 6, sur tout ce que l'on sait sur GTA 6 actuellement. Je vais travailler les documentaires, etc. Mais ça arrive de prendre un petit peu plus de temps parce que voilà, il faut que je me rétablisse totalement, etc. Euh, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux perso dans la description de la vidéo parce que forcément, quand il y a des choses comme ça, je l'indique sur mes réseaux perso, mais voilà. Rockstar Mag, ce n'est pas moi. En plus, on est tous une équipe et on est centré sur Rockstar, Naughty Dog Mag. Ce n'est pas moi, on est toute une équipe, on est centré sur Naughty Dog. Donc, quand j'ai des problèmes perso à moi, voilà, je, je ne vais pas forcément relier. C'est vrai qu'avec Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, je relie beaucoup mon actualité quand elle est liée à Rockstar ou Naughty Dog. Par exemple, là, au Téléthon, quand on faisait un stream euh, sur GTA, forcément, je l'ai relié sur Rockstar Mag, mais pas sur Naughty Dog Mag. Donc, voilà. Donc, si vous voulez être sûr de, de, de rien rater, n'hésitez pas. Euh, donc voilà, ça me tenait un peu à cœur de vous faire cette vidéo pour euh, vous expliquer tout cela ça va reprendre progressivement, je vous promets que je vais me donner à fond pour reprendre au plus vite mais, <coughs> mais je ne voilà, je, je peux pas non plus, euh, euh, voilà. je, je pense que ceux qui me connaissent maintenant, Rockstar Mag va fêter ses 10 ans Naughty Dog Mag ça va fêter ses euh, 4 ans, 4 ans oui c'était 2019 euh, il voilà, y a des vidéos à 3-4 heures du matin, vous le savez que je suis à fond dedans euh, mis à part les actualités sur GTA Online de Red Dead Online parce que c'est vraiment de la merde et que ça sert à rien de faire tout le temps de la même vidéo de chaque semaine. Euh, vous savez que je suis vraiment très passionné, si là vraiment il n'y a rien eu, c'est pas parce que j'en ai rien à foutre, c'est parce que malheureusement je ne peux pas. Euh, donc voilà, mais en tout cas, Rockstar Mag va fêter ses 10 ans en janvier, GTA 4 va fêter ses 15 ans en, en, en avril, GTA 5 va fêter ses 10 ans en, en septembre l'année prochaine. On vient d'entrer de dans la 25e année, les 25 ans de GTA, The Last of Us va fêter ses 10 ans, euh, Uncharted vient de fêter ses 15 ans, euh, voilà, il y a beaucoup de choses, la série The Last of Us qui arrive, donc voilà, l'objectif pour moi là c'est de me rétablir au plus vite. Euh, me rebooster euh, moralement, euh, psychologiquement, euh, me dépasser ben voilà, pour, pour, euh, en hommage à, à, à, ces, à ces amis que j'aimais énormément qui ne sont plus là et à tous ceux qu'on voilà, qui, qu a déjà perdus euh, parce que je pense qu'on passe tous par là et donc de revenir au plus vite pour la début 2023. Donc voilà en tout cas, merci à tous ceux qui ont été là ce week-end au Téléthon Gaming. Merci pour les messages de soutien, ceux qui avaient vu mes tweets, etc. J'ai reçu mes innombrables messages sur Twitter, sur Instagram, en MP, en public, de, de gens qui m'ont attesté leur, leur soutien. Merci beaucoup, euh, même si j'ai pas pris le temps de répondre, parce que moralement, ça allait pas, mais j'ai lu et ça, ça fait du bien. Et donc, voilà. Et attention aussi à certains euh, qui euh, voilà, pensent peut-être un petit peu trop à eux et qui sont là en mode, euh, plutôt que d'être... Euh, Critique et accuser les gens de ne pas être là ou quoi que ce soit, peut-être faites preuve un peu de bienveillance. À justement, quand vous voyez que d'un coup, un créateur de contenu, je ne parle pas que pour moi, mais quand vous voyez qu'un créateur de contenu qui a l'habitude de faire quelque chose, qui d'un coup n'est plus là, plutôt qu'à lui dire, hé hey putain, c'est bon, tu fais chier, tu fais plus rien, que tout d'abord, juste le message, est-ce que ça va Et s'il vous dit, oui, je vis ma meilleure vie, bon, bah là, vous dire, bah, c'est pas cool de nous abandonner, mais voilà, plutôt que qu'essayer d'être culpabilisateur envers les gens de ne pas faire les choses, plutôt essayer d'être bienveillant et de se renseigner, savoir si les gens vont bien. N'oubliez jamais une chose, c'est que derrière l'écran, il y a des êtres humains. Euh, et encore une fois, je ne parle pas que de moi parce que je vois encore des choses passées sur d'autres créateurs de contenu euh, qui, sont, qui peuvent être surtout très blessants, surtout quand on ne traverse pas une bonne période. Donc voilà, sur cela les amis, je vous dis de prendre soin de vous. On approche des fêtes de Noël, c'est important voilà, d'être proche des uns des autres. Prenez soin de vous, euh, véhiculez des de de, de, de bons messages, de la bienveillance. Vraiment, on en a besoin, surtout en ce moment. Euh, donc voilà, et nous, on se dit à très vite sur, la, sur les deux chaînes, sur les deux chaînes, sur les trois chaînes, même sur la mienne, sur Naughty Dog Max, sur Rockstar Mac, sur ma chaîne Chris Clipel, en forme euh, de bonne humeur pour repartir et préparer une très grosse année 2023. Salut à tous, à très vite.